Ici, à la birche de l'Atlantique, il y a des birches, des birches, des birches, des birches, des Zapach, bonheur, bonheur Et рядом со мной находится дворец Путина. здесь Nasha mafiosnée élite a déraillé. Les enfants ne Oni pas négatifs. Ils ne ne il est un peu plus de temps. est mais nous de Et nous de Здесь yes, mafia a И et on a souvенно dixite. Biarits, ils ja ne savent pas. ne pas <laughs> <laughs> Alors, les amis, de alors, les je en et eto dvorec, Pustoi, ilsしか smogliot Enteres les enfants Ils et la joie qui dans la ville Hospitalesきます Souvent vena**** et adir, ne de la чтобы построить tu вам. a sévier. On y a de десятoc такой-je, et ces dvorci, on est Вид Vos vent, Poka ventre chez Chechnya, pocahont, vous êtes contre chrome, Asia, c'est tout. Reyski, adir, non y'a de la vas. Oui. Pas de matrice. Alors, mes amis, je vous en prie. Je vous en prie de vous chasse. Riting Kremlin, international riting, on est même négatif. On que toutes les de se sont contre Poutine, contre Et il maintenant que vous il Et je ova chem moussornom prospekt moskviy zies, smi molchat et pocimoni molchat potomu chto vi vystupayete na periferii chto nuzhno nado massivno vystupat v tsentr moskvi i togda me sagoveshniy smi on vous peut и ajouter. Et у вас будет отличный способ влиять на en tout cas, na venu à la Kremlin. покажут vous что вы que mes Кремль будет вынужден при... Prenons des mesures для этого Pour cela, à Et aujourd'hui, la seule puissance est son rating international. Donc, je vous prie, il y a de Moscou, massivement, sur la Et Bonjour Madame, je, je, je, je, bonjour Monsieur, je, je, je vous dérange. Je n'ai pas pour le tag. Je fais un reportage là. Vous, je ne vous filme pas, je me filme moi. Vous connaissez cette maison Comment Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez vous, vous connaissez cette maison Non. Ah bien alors je vais vous apprendre quelque chose. Là c'est Poutine. Alors, je, je, je suis en direct à Moscou, on ne vous voit pas. Je me fais mis comme moi. Là, euh, là c'est Poutine, c'est la fille de Poutine. Alors, et je de y dom, Alors, cette maison a été achetée avec de l'argent mafieux qui a été volé par Poutine au début des années 90. C'est le secret le mieux gardé de Biarritz. C'est à l'époque où Biarritz, euh, Poutine était adjoint à Sovchak, au maire de Péterbourg, en 90. Moi j'étais à Péterbourg à ce moment-là, il n'y avait rien à manger. Les gens mouraient de faim, littéralement. Et donc ils ont envoyé, euh, Poutine était maire adjoint au commerce extérieur, il a envoyé pour 120 millions de matériaux, ceux qui est en Russie, du pétrole, des métaux, contre de la nourriture pour nourrir les gens. Et à nourriture, il n'y a rien qui est arrivé. L'argent, les 120 millions de, de, de dollars, ont totalement disparu. Il a servi à acheter de l'immobilier en Espagne et il a servi à acheter cette maison qui ne coûte que 4 millions. On est loin des 120. Et le premier propriété... Parce qu'à l'étranger, vous ne verrez... C'est là où C'est là où C'est là euh, Je suis venu ici, avec, avec, euh, il y aura une émission sur France 2. « Envoyé spécial, je vais être grossier, excusez-moi, eh. je vais être grossier, je vais raconter ce qui s'est passé là. » Et donc, euh, on était là, et il y a une, une femme en russe qui est sortie, et qui nous a parlé russe. Que, quand, euh, quand on a compris qu'on parlait russe, elle nous a dit de partir, euh, bon, on a parlé avec... Et moi, j'ai fait l'imbécile, je lui ai demandé « qui c'est qu'habite là ?» Et en russe, elle m'a répondu « va te faire... » Et vous voyez, je vous dis pas le mot qui, qui a suivi là... Donc là vous avez le FSB, vous avez le KGB, vous avez des gens qui surveillent et qui surveillent la tranquillité de, de ces gens-là. Et il y a un accord secret avec la, avec la municipalité de Paris, de, de Biarritz, notamment ici vous avez euh, monsieur le consul honoraire de, de Russie à Biarritz, qui est allé en 96 à Péterbourg, où il y a eu les accords spéciaux, euh, on vous envoie du pognon, les oligarches sont venus ici, mais il faut leur assurer un minimum, à commencer par la sécurité, l'anonymat. La, euh, donc et, et, et, et, et la ville a bien gardé, a bien gardé ce secret, puisque vous voyez, personne ne sait ce qu'il a. Personne ne sait. ici personne ne le sait. Ça s'échange sous le manteau, il ne faut pas le dire, parce que ça peut. Il y a le casino, le, <rire> les restaurants, etc. Alors, le premier propriétaire, <coughs> à l'étranger, vous ne verrez jamais le nom de Poutine. Alors, ici, il n'y a pas le nom de Poutine. Le premier propriétaire, ça a été euh, euh, Gennady Timchenko. Alors, c'est la mafia de Poutine, depuis le début, euh, un homme du KGB, comme Poutine. Et il y a un homme de la coopérative Au Zéro. Au Zéro, c'est la coopérative de départ, où on retrouve tous les fidèles de Poutine. Alors, a, ou ils sont milliardaires, ou ils sont morts. Il n'y a, a, a, a pas d Et c'est lui le premier propriétaire. Et quand Poutine est euh, devenu président, d'abord, il a arrêté toutes les affaires pénales qui couraient contre lui y compris ce que je vous ai dit, le détournement de 120, le vol de 120 millions de, de, de, de dollars en, en Russie, ça, ça a été arrêté bien sûr, et il a envoyé votre ancien voisin, Gennady Tymchenko, à l'étranger, et ils ont fait la société Gunvor. Et Poutine a obligé les sociétés russes à commercer 30% du pétrole, à l'époque le pétrole coûtait 130 dollars le, le baril, vers la société Gimbo. ils sont mis tout dans la poche. Et ensuite, la, la, la, la propriété est passée à maintenant le propriétaire actuel, mais pas pour longtemps, je vous explique pourquoi, il s'appelle euh, Kirill Shamalov. Alors c'est le fils de son père, Shamalov et la famille c'est toujours les, les, les fidèles des fidèles de départ de Poutine, de la société OZERO. Euh, euh, je vous simplifie, Poutine, a pris les 2 milliards d'actifs de Gazprom, il les a donnés à la famille Chamalov. Alors il y a un homme qui a très bien expliqué cela, il s'appelle euh, Boris Nemtsov. Il a très, tellement bien expliqué euh, qu'il a été assassiné de 4 balles dans le dos devant le Kremlin. Euh, il ne parle plus. Et le fils, euh, le, le fi, le fils Kirill, s'est marié avec Ekaterine Tironova. Alors c'est votre voisine. Alors, euh, personne ne sait qui c'est, Catherine Tironov, parce que ces gens-là, ils sont tellement fiers d'eux, avec tout ce qu'ils ont fait, qu'ils portent pas leur nom. Et c'est le nom de jeune fille de son arrière-grand-mère. Et Catherine Tironov, c'est Catherine Poutine. Donc là, vous avez la fille de Poutine. Il faut, il faut savoir ce que, il faut avoir la tradition. Alors maintenant, c'est sûrement pour une histoire de pognon. Alors, quand ils sont mariés, Kirill, il, il a, il a arrêté de la fille, bien sûr. Il a arrêté du château, mais ça c'est de la rigolade. Et il a arrêté 20% de la société prétolière Cibourg. Alors là, il y, y a du fric. Eh et Alors maintenant, la presse dit qu'ils sont en train... La presse, pas toute la presse. <rire> qu'ils sont en train de divorcer. Alors c'est sûrement une histoire de pognon. Alors il va rendre la fille. Est-ce qu'il va rendre le, le château Il ne sera plus votre voisin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va rendre les 20% de Cibourg sûrement que dans la dot de la paix, il y avait les 20% de vous Là, vous avez les bandits, la mafia. Alors, je ne vous ennuie pas. Alors, je vous en raconte un peu plus. Alors, euh, vous savez qu'ici, nous avons l'avenue de l'impératrice euh, et le, tout le tralala. Euh, vous savez que c'est la plage, la reine des plages et la plage des rois, que les têtes couronnées sont venues ici. Donc, ça fait bien que Poutine et Abdiaritz ça fait bien. Donc il faut le dire pour flatter la station, mais il ne faut pas trop, trop en dire, je vais vous expliquer pourquoi. Il ne faut, faut pas les déranger. Et euh, Poutine, après à Peterbourg, il a été maire adjoint de Sofchak, vous entendez parler de Sofchak, ce nom court encore, et il a te, ils ont tellement volé qu'ils sont fait virer. Eh bien, il est devenu, on lui a trouvé une place, c'est directeur du KGB. Du FSB. Vous voyez là. <rire> un bandit, un homme sûr, c'était euh, un, un agent secret, c'était un homme sûr. Et à l'époque, on avait Elsine, et Elsine, il était, il était gaga, comme on dit. Et, mais, et derrière Elsine, il y avait la famille de Elsine, qui contrôlait le. Vous avez sa fille, Tatiane Ditschenko, vous y aviez Abramovich. vous avez Berezovski, et. Euh, el ne pouvait plus rester au pouvoir, il était, n'en il pouvait plus de boire, et il ne tenait plus. Et donc euh, les, la, la famille s'est consultée et il fallait remplacer el par un homme sûr. Et donc nous sommes au début de la, de la première démocratie en Russie, en 1990, où le, la nouvelle constitution qui dit que c'est le, le peuple qui choisit son dirigeant. Et voilà comment il s'était choisi. La famille a dit... Il faut remplacer un signe par un homme de sûr. Alors, il y a eu plusieurs tentatives. On a, on a trouvé d'autres hommes. Mais au dernier moment, ils se sont fait virer. Parce qu'ils ont déplu à la famille, ce n'était pas tout à fait les meilleurs. Et enfin, ils ont trouvé le meilleur, c'était Poutine. Mais il était ici, à Biarritz. Et donc, la famille a envoyé Bereziovski. Alors, lui, euh, lui, il est mort. Hein. Euh, il, il, il est mort. Je, après, je, un peu, je racontais comment il est mort. <rire> et il est venu ici avec son avion personnel, un jet. Il a atterri sur l'aéroport au Tarnak et il y a eu la rencontre ici avec Poutine. Et émissaire, Beresovski, émissaire de, fa, de la famille, ils se sont mis d'accord avec Poutine. Maintenant, c'est toi qui vas va va devenir président. Et puis, après, et puis après, derrière, il y avait l'accord, euh, comment partager, le pétrole, le gaz, euh, le, le, le magot, quoi. Et ça, c'est les, euh, les, les, les, les grandes heures les, euh, de gloire de Biarritz. Alors ça, vous le retrouvez dans les articles du sud-ouest, et notamment quand ici, on, monsieur, le, le, monsieur le consul honoraire de Biarritz présente les, les huiles euh, russes devant le gratin, devant les biarros, on les flatte en leur disant « voilà ». C'est euh, voilà, à Diaris que s'est décidée la succession du trône de Russie. Ce que Alors, euh, aux Russes, quand je vais là-bas, je leur dis vanne de Couillon <rire> C'est pas vous qui avez décidé qui s'est allé succé succéder à Helsine, c'est les Viaros. Vous croyez que c'est vous, mais ça c'est. Et Pouti Poutine est arrivé à Moscou en septembre, euh, septembre. ça s'est passé en août, en septembre 1999. Ainsi, il y a ouvert la porte, il a dit « Assis-toi, c'est toi maintenant le président, par intérim pour le moment. » Mais le Poutine, personne ne le connaissait, et le peu qu'on le connaissait, c'était une très mauvaise réputation. Il y avait celle-là, il y avait aussi d'autres choses dont je ne vous parlerai pas. Et il fallait, parce qu'après il y a les élections d'entre moi, il fallait qu'il devienne un héros. Et ça, le 13 septembre 99, à 5h du matin, à Moscou, il y a une explosion qui m'a réveillé. C'était l'immeuble d'à côté qui avait été dynamité, on nous a dit, par les Tchétchènes. Dans l'immeuble, euh, un immeuble de neuf étages, en briques, je suis allé, j'étais de suite à côté, c'était un tas de briques fumantes, et dessous il y avait près d'une centaine de personnes mortes. On savait, ça fait du bruit. Et euh, quelques heures plus tard, à quatre stations du métro de là, au centre de Moscou, il y a la Douma, et il y avait la, la réunion de la Douma. Et euh, on a porté un papier au, au, au président de la Douma. Et il a lu le papier. C'est un homme, Silizinov, qui est mort lui aussi. Ils ont pas de chance. Et il a dit On m'apporte un papier, on me dit qu'une maison a explosé, d'habitation, a explosé à Volgodonsk. Et Volgodonsk, c'est 1000 km au sud. C'est pas moi. Non, à Volgodonsk, il s'est rien passé. La maison a explosé à Moscou. C'était le lundi. Eh bien, la maison à Volgodonsk, elle a explosé le jeudi. Alors, il y avait déjà, il y avait eu déjà des explosions d'habitation, de maisons d'habitation avant, une ou deux, et, et là, ils se sont trompés. Il y avait la liste, mais ils ont allumé les, les mèches dans le mauvais sens. Alors, il y a, il y a un homme, qui vit Jérinowski, qui s'est levé qui dit, le jeudi, il a dit, mais qu'est-ce que vous nous dites vous nous annoncez qu'une maison allait exploser a explosé à Volgodose, qu'elle explose à Moscou, vous le saviez. Pourquoi vous ne nous avez pas prévenus En trois jours, vous n'avez rien fait. Alors on y a coupé le micro et on y a interdit de parler de parole pendant un mois, le temps qu'il se calme. Et, et, et quelques jours plus tard, alors moi ce que je faisais à Moscou, on, on faisait le, on, la nuit, on faisait des, des la garde, on se relevait, on surveillait la maison, on utilisait les tchétchènes, dynamite les maisons, et il y a des gens qui faisaient les mêmes choses à Ryazan. Ils ont ils ont surpris des gens qui mettaient des, des sacs dans, dans le sous-sol de leur maison en pleine nuit. Ils les ont arrêtés. C'était des gens du FSB, KGB, de Moscou. Ils ont fait analyser de suite, c'était du, du Gevzogen, de l'explosif. Et il y avait le système de mise à feu. Et quand Moscou a su cela, ils ont dit c'est un exercice. Alors on n'a jamais compris pourquoi on faisait de l'exercice d'abord sans prévenir personne. Il faut, quand il y a des manœuvres, il y a des observateurs, euh, civils ou militaires, c'est pareil. Et ensuite pourquoi on utilise du vrai explosif et il y avait, du, et avait mise à feu qui était prête. Alors après on dit c'est du sucre. Oui mais le problème c'est que le, les gens, le sucre il est sucré le l'explosif il n'était pas sucré. <rire> C'était du gapsogen. les premières analyses sont... Et de suite, il n'y a pas eu d'explosion. Et de suite, on a vu à la télé, Poutine, un grand euh, général, stratège, une carte du Caucase. Il nous a dit, les Tchétchènes nous attaquent, oh, je vais reconquérir le Caucase. Voilà. Et la deuxième de, de guerre, ça, ça, ça a été horrible. Voilà. Et, et, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu passé ici C'est le complot de Biarritz qui a ramené le KGB au, au pouvoir en Russie. En 1991, 80, 80, comme dans toute l'Europe, il, il y a eu un mouvement démocratique qui qu qu qu avait chassé le système, le, le système ancien. Euh, et bien ils sont revenus avec Poutine, avec le complot de Diarritz. Alors, je, je, je vais arrêter là. Alors, euh, quand vous aurez le temps, allez euh, rue du Vallon, à Anglette, et là vous avez la maman qui fait construire... Je vous parlerai de la maison de la maman une autre fois. Euh, regardez là, après il y a des choses intéressantes. <rire> je, je vous remercie bien. Excusez-moi, je vous ai dérangé là. Bon. Bonne journée, au revoir. Vous n'êtes pas filmé, je me suis filmé comme moi. Hein. C oui. Voilà, donc il y a Tolkosto, Yes Sosied, et ils ne pas le de Poutine. les on en a de on en a ne pas les donc Donc, mes amis, terpite. Ter, terpite, Vognou, Zvalok, Mosquée, Zies, euh, toge, euh, Dergites, <laughs> mi, Zies, Toges, Midergims, nous connaissons vos durs en Polouche. C'est votre vovo, de Sidania.